Bonjour, bonjour les amis, j'aimerais prendre ce début de vidéo pour faire en sorte que nous soyons ensemble dans un moment que j'appellerais un moment de vérité. C'est un moment de vérité qui fait que je me suis levé ce matin, voyez-vous, euh, jour de départ pour moi à Copenhague. Euh, je suis à la fin de mon mois une vidéo par jour pendant un mois et je me suis rendu compte que en partant 4 jours à Copenhague, bon, au milieu de toutes ces émissions et toutes ces choses que j'ai fait, j'ai rien prévu en vidéo pour quatre, les 4 prochains jours. Mais genre, littéralement, rien du tout. Et, et Jouer, euh, sur un mois une vidéo par jour pendant euh, bah, un mois du coup à cinq jours de la fin, ce serait vraiment une attitude de gros fils de pute, donc du coup je me suis permis d'aller dans un drive que Emma, ma stagiaire, m'avait concocté et de choper toutes les idées qui me faisaient marrer pour en faire une vidéo, ce qui va donner un chemiblique de n'importe quoi, mais je pense qu'il y a quand même moyen de rigoler mais genre la vie de ta mère, mais non je vous jure c'était pas prévu <rire> oh ça commence bien Oh le gros réveil iPhone comme ça 10 heures pile, oui oui bah là il est 10 heures pile voilà, je, je vous montre 10 heures pile Une bonne heure pour faire des vidéos Donc je vous avais fait une vidéo déjà où j'étais allé voir les anciens Enfin les avis Google de mes anciens lycées Collèges etc Cette fois au lieu de tu vois aller voir des endroits Que j'ai fréquentés comme par exemple le collège ou le lycée J'ai envie de voir mes propres avis Google Parce que oui moi je me sers énormément de Google Que ce soit pour aller par exemple Au restaurant, trouver un truc à faire Extra. Moi je regarde de fou les 5 étoiles. J'avoue je regarde de fou quand tu vois par exemple je suis autour euh, je suis dans un quartier je tape euh, restaurant ça va me euh, signaler les restaurants autour de moi voir les restaurants ouverts et selon les notes selon ce qu'on à dire les gens ça peut influencer mon mode de consommation et ça beaucoup de restaurants l'ont désormais compris c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui te demandent d'aller mettre un avis si tu as réussi à avoir une expérience réussie et puis des fois sans qu'on me demande je vais mettre des petits avis pour influencer la chose donc allons checker tout ça c'est parti. On commence gentiment en général je mets souvent des avis quand je suis content voilà je je tiens quand même à le préciser avec Brasserie Restaurant Pompidou à Metz. Bon, bah, qu'est-ce que j'ai dit Très bon restaurant, cuisine authentique, carte avec peu de choix, mais des plats tous maîtrisés et des desserts incroyables. Le propriétaire est un très chic type avec plein d'anecdotes et une bonne humeur constante. Je recommande à 100%. Ça, c'était une brasserie où on était allé pour l'ESWC 2018, euh, sur Fortnite, etc. C'est l'ESWC où j'avais eu une OP, je m'en rappelle, euh, avec Samsung et Fortnite, et où la semaine d'après, j'avais tweeté sur la keynote d'Apple. <rire> Ce qui fait que Samsung était pas content. Et où j'étais monté à Metz pour rien, parce qu'ils avaient fait sauter euh, mon billet de 2000 euros à peu près. Parce qu'ils étaient pas contents que j'avais été sur l'iPhone <rire> Donc du coup apparemment j'ai quand même eu le temps de retenir un très très bon restaurant Je tiens quand même à le préciser euh, Je vous le conseille En fait moi je trouve qu'il y a un flow quand tu vas au resto Et que sur la carte il y a peu de plats Mais que du coup les plats qui t'amènent c'était de la frappe Et c'était exactement ça dans mes souvenirs Genre un propriétaire trop sympa etc Et genre une carte avec genre 5-6 choix tu vois. Habituellement en général quand, Vraiment quand tu vas dans un resto et qu'il y a 40 plats Et que ça va de la pizza à la salade en passant par euh, le steak et le poisson T'es là bon mon gars, toi, t'es plus la bicoque de plage bien dégueulasse qu'un truc réellement bon. Et lui, lui, en l'occurrence, il était vraiment cool. En plus, tu vois, c'était un proprio à la cool. C'est le, euh, le proprio bonne franquette qui est là, qui te lâche des vannes tout le long, qui parle bien et tout. En plus, les desserts étaient vraiment d'une très très haute volée. Qu'est-ce qu'ils disent les autres gens à, à propos de ce lieu 4,4 étoiles, pas mal. Et il y a des photos, il y a des photos. Attends, attends, attends, attends, attends. <rire> Me faites pas croire que ça, ça ne vous parle pas. Me faites pas croire que ça ne vous provoque rien du tout Non franchement même l'esthétique des plats est sympa là hein. Non vraiment ce truc était très bon Et là je suis content de voir des petites photos qui me ravivent mes souvenirs Non vraiment ça envoyait, ça envoyait Bonne petite brasserie, cadre agréable surtout en terrasse Assiette copieuse hors menu du jour, déco contemporaine sympa Bon au global les gens valident plus ou moins ce que j'ai dit Si vous êtes messins allez-y, allez faire un tour. Moi, je valide en tout cas cette, euh, cet endroit qui était de très bonne qualité. Bon, et du coup, il y a un autre restaurant parisien euh, pour lequel je dis très bon endroit pour déjeuner sereinement et pas très cher, je recommande. Sereinement. Euh, C'était un truc, je me rappelle de salade, etc. Avec un... Mais pourquoi est-ce qu'à votre avis, regardez sur la map, les deux points sont rapprochés Les deux points sont rapprochés parce que je suis allé à l'un puis l'autre. Ça a été, genre, ma journée des avis. Et je vais vous dire pourquoi je suis allé à iPhone cassé. iPhone cassé, bien reçu par Maxime. Je remercie iPhone cassé d'avoir pris en charge mon téléphone à merveille et de s'être occupé tout, en attendant encore, je recommande <rire> iPhone cassé, en fait, si vous voulez. C'était une chaîne qui, du coup, comme son nom l'indique, réparait des iPhones, et je l'ai trouvé exactement de la même manière que je vous ai dit. Genre, j'avais tapé euh, réparation iPhone sur Google Maps. Ouais, Google Maps, tu peux taper tout, et tu vas trouver quelque chose. Donc, euh, j'avais tapé réparation iPhone, et je tombe sur ce truc. J'y vais, et il me remplace mon écran pour moins cher, et il me propose, je m'en rappelle à l'époque, une assurance avec une sorte de franchise où tu payais vraiment pas très cher par mois, et où tu pouvais casser ton iPhone et il te le réparait de fou. Et moi, j'étais dans une vibe, à cette époque là où je je cassais beaucoup mon iPhone. Donc, du coup, je me rappelle, j'avais pris cette franchise et cette franchise, genre, imaginons, je dis une bêtise, mais c'était un bail style, je sais pas, 15 euros par mois, tu vois, 10 ou 15 euros par mois et ils te remplaçaient ton iPhone toute l'année. Et à l'époque, quand ils mis en place cette euh, franchise, ils avaient pas mis une limite de nombre. Je crois vraiment qu'en genre 7 ou 8 mois, je t'avais remplacé 3 fois mon écran parce que à l'époque, je sais pas, j'aimais bien faire des jongles. Voilà, je jonglais avec mon téléphone, je pétais l'écran très souvent euh, et, et vraiment ce. <rire> à, la... <rire> à la fin, je rentrais dans la boutique. Oh, on est fatigué, ma gueule. <rire> Vraiment, ils en avaient marre de voir. Et en plus, un beau jour, j'ai fait la spéciale. Ne, ne le faites pas chez vous, ça peut vous mettre dans la merde. Mais moi, j'avais une, une, une mauvaise habitude à l'époque quand j'arrêtais mes abonnements. Quand j'arrêtais mes abonnements, au lieu de faire remplir... Tu il y en a, ils font en sorte de rendre le fait d'arrêter l'abonnement chiant pour que des gens continuent de payer pendant des mois sans forcément utiliser le service. Moi, à l'époque, c'était un mail à la banque. Alors ah, oui, bonjour, est-ce que vous pouvez simplement bloquer le paiement quoi. Tu vois genre en gros je faisais opposition et ça fait que du coup les mecs pouvaient plus retirer sur ton compte. Certains vont derrière chez l'huissier donc faites très attention quand vous faites ça. Mais à l'heure actuelle euh, c'est quelque chose que je faisais et, et iPhone cassé par contre c'est de la frappe. Regardez 4,8 étoiles, 330 avis. Mais après ils insistent bien pour que tu ailles donner un avis parce qu'ils connaissent. Eux ils connaissent également le, bu le business dont je vous parle d'aller faire des bons avis. Donc vraiment ils demandaient de fou. Attends on va voir si récemment c'est toujours autant de la frappe. Euh, ok 5 étoiles, 5 étoiles une étoile. Olivier Georges. Rendez-vous à 14h30. On m'apprend que mon téléphone sera pris en charge seulement à 17h. 18h, pas de nouvelles. J'appelle. On me signale qu'un diagnostic est en cours. Le lendemain, 24h après le dépôt de mon téléphone, on m'annonce qu'il a même pas été ouvert. J'attends un nouvel appel qui devait arriver 30 minutes plus tard que je n'ai jamais reçu. Oh, le pauvre. Olivier, il voulait son téléphone. Il voulait ce clout. Il voulait aller sur Insta, Olivier. Non, mais je peux comprendre. Un peu mitigé sur le service. Je suis... Non, je... Euh, désolé. Eh, franchement... Je suis chaud d'aller voir l'expérience de d'autrui mais là madame Juliette vous avez balancé un... <rire> un pavé des dieux enfin un pavé terrible je ne compte pas lire ceci donc iphone cassé ça reste quand même pas mal si vous êtes parisien mais en tout cas euh, j'ai des bons souvenirs pam -param pam pam pam restaurant Stoletti à Prague ah oui je me rappelle de ce restaurant donc là on se situe à Prague les amis et c'est un des meilleurs restaurants et je dis directement que j'ai fait de ma vie non mais je suis très gentil sur mes notes hein. vraiment beaucoup de restaurants beaucoup de bouffe superbe restaurant joli cadre plat très bon et Convient au grand groupe personnel sympathique, je le recommande à 100%. J'avais fait un vlog à Prague à l'époque et c'est un vlog qui n'avait pas spécialement marché sur ma chaîne, j'en avais fait 30 000 vues et tout, mais c'était un vlog où on voit ce restaurant. Et à un moment, j'ai un de mes potes à la fin, il prend un digestif, il le cuisec sec et il est à deux doigts de tout renvoyer sur ses genoux dans la seconde. Et vraiment, que de bons souvenirs dans ce restaurant, j'y suis allé deux ou trois fois et c'est vraiment un bail où, comme je vous ai dit, en général, quand tu vas dans les pays d'Europe de centrale, Europe de l'Est, tu peux trouver de bons endroits pour manger, mais les ingrédients moyens que tu vas avoir, je leur parlais dans Popcorn, c'est pas les plus onctueux tu vois bah ce restaurant là de la frappe atomique c'est littéralement un des meilleurs où je suis allé j'y suis allé plusieurs fois pour le coup et euh, je vous le conseille si vous allez à Prague qui est une très bonne ville pensez à Zach pensez au restaurant Stoletti c'est vraiment de la frappe et en plus tu sais ils avaient une carte un peu variée qui proposait plein de trucs bah, de toute façon voilà oh, ouais, oh. 4,5 étoiles sur 1044 avis quand tu sais que les gens ils sont plus enclins des fois à les donner des avis quand ils sont pas contents quand t'as plus de 1000 avis pour 4,5 étoiles c'est que de manière générale bon il y, y a peu très peu de 1 et 2 étoiles c'est que de manière générale ça se passe assez bien regardez en plus vu que je suis franc ils sortent les avis français en premier. Monsieur Didier, excellent rapport qualité pris. Une cuisine tchèque bien revisitée. Les profits en dessert. Une tuerie. Service souriant. Une carte en français. Bravo. Bah oui, monsieur. Nous sommes français. On nous donne une carte français. Tout ce qui fait sourire. Excellent et rapport qualité prix impeccable. Nickel. Excellente adresse. Bon resto des plats de qualité. Un restaurant très convivial ainsi que chaleureux. Repas très agréable. Bonne cuisine. Carte en français. C'est rare. Bah, les gars. Les gars, les gars, le restaurant Stoletti, en plus ça coûtait pas très cher, je m'en rappelle de souvenirs, je vous le conseille, hein, c'était vraiment de la frappe atomique. Non, non, non, arrête, arrête, arrête, le sale, le sale, les photos, non, on aime bien, ils ont fait du taf sur les photos, non, c'est pas mal, c'est pas mal, non, vraiment, croyez-moi, c'était pas mal, c'était très bon. Ouais, mais Zach, tu fais que noter des restaurants, tu notes que de la bouffe, hein, de... Tu veux un truc que j'ai démoli au milieu de mes notes Agence Chronopost dessine une étoile. <rire> Octobre 2020. <rire> tu sens que j'avais le seum. Hein. L'agence Chronopost de dessine, c'est l'agence de Chronopost qui sont, à Lyon en tout cas, les plus gros voleurs que j'ai rencontrés de ma vie. C'est réellement la pire agence. Tu les appelles, tu vas sur place, c'est une calamité. Tes, tes trucs disparaissent, ils ne t'aident jamais. Je crois que c'est un des trucs les moins bien notés que j'ai vu de ma vie. Attends, regardons. 1,4 étoiles, 835 avis. Vraiment, ces mecs-là s'en battent les couilles. Et je je n'ai même pas pris le temps d'écrire pourquoi j'étais pas content. Je sais pas, c'est quoi qui m'avait contenté, Mais en général, je vais être avec vous. Les agences chronopostes diverses... Oh là là là là, oh le nombre de une étoile. Ah là là, Chronopost, mais quelle belle entreprise, avoir avec des livreurs vraiment très compétents. Ils savent si vous êtes chez vous ou pas, sans même vous téléphoner. Mon conjoint et moi étions sous le choc. Un tel talent, alors que nous l'attendions de pied ferme depuis 8h un samedi. Que dire d'autre Ah, ils sont également soucieux de la planète. Rendez-vous compte de ne pas déposer d'avis de passage pour ne pas gaspiller du papier après avoir menti, c'est du génie. Ah Oh la meuf soleil elle est pas contente Enfin bref vraiment meilleure entreprise du monde Je n'ai pas les mots Me laisser sans nouvelles d'un colis des plus onéreux pendant un week-end c'est top Et puis aller déposer mon colis en point relais je ne sais où c'est vraiment top Ah a une entreprise de livraison qui ne fait pas son travail et ne communique pas Mon colis qui devait être livré en point relais à Lyon 7e n'a l'a pas été J'ai dû finalement aller le chercher à l'agence de dessine à plus de 10 km et inaccessible sans voiture Non crois-moi il y a un problème avec la livraison de colis à Lyon Je le pense vraiment Il y a un gros gros problème Trois colis qui étaient programmés en livraison jeudi aucune nouvelle le jour j le suivi, on m'annonce livraison le lendemain, puis le lendemain, puis le samedi. Je rappelle chronopost qui m'assure qu'ils seront livrés le lundi. Lundi, évidemment, pas de livraison. Les enfers. Moi, la seule chose, vraiment, et, et à l'époque, quand, quand je rageais vraiment, un livreur fantôme, plateforme au bled qui raccroche au nez. Alors, frérot, <rire> je sais pas s'il y a un jeu de mots, si j'ai raté une ref, hein. Mais quand tu dis plateforme au bled et que t'as écrit fantôme comme ça, le frérot... C'est dur quand même. Moi, le seul moyen que j'ai trouvé pour arrêter d'avoir des problèmes avec mes colis, vraiment, le seul, le seul viable, ça a été de me faire livrer en point relais. Et il se trouve que j'ai de la chance un point relais en face de chez moi. Et je sais pas pourquoi, s'il y a une règle qui fait que, mais quand tu livres en point relais, en général, t'as moins de couilles. Voilà si ça peut vous aider. Alors, dans mes avis, je me rappelle, un jour, j'avais fait le rageux de fou et je crois que la vie n'existe plus parce que l'endroit dont je parle n'existe plus trop. C'était dans une boîte de nuit qui était ici à Lyon, genre rue Royale, et elle s'appelait l'annexe. En gros, il y avait deux clubs dans une boîte, laisse tomber, c'était un bordel. En fait, t'avais le moins un qui était une sorte de club classique et le moins deux qui était un club techno. Moi, à l'époque, quand je sortais, j'allais dans des clubs techno. Et donc, du coup, il reste... Du coup, je crois que le club euh, où j'allais a été des de Google, donc on peut pas retrouver mon avis. Mais le club au-dessus existe encore. Je crois que c'est marrant. <rire> c'était ici. Imperial Discothèque. Open your mind. L'entrée, c'était là. Hein. En fait, c'était marrant parce que l'entrée de la boîte était là. Et avant, mon école se trouvait ici. Donc, du coup, j'avais vraiment l'un à côté de l'autre. Ah, bah, attends. louer 400 mètres carrés. Licence 4. Vous voyez? Possibilité de restauration. Eh, hey, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Tu rentres dedans, c'est lugubre, c'est un sous-sol et tout, c'est terrible. Ne croyez pas ces gens. Ça y est, je l'ai retrouvé. Impérial Discothèque. 3,2 étoiles sur 96 avis. Définitivement fermé. <rire> Premier avis. On me jette des bouts de pain. J'ai commandé de la vodka, et de l'eau dedans. Je ne comprends pas. À bannir. <rire> On me jette des bouts de pain. Oh le manque de respect Club vraiment pourri, l'ambiance est très mauvaise, deux DJ et pas un seul d'entre eux ne diffuse de la bonne musique. Pas de climatisation dans la boîte de nuit, il fait une chaleur monstre et aucune aération dans le fumoir. Je n'y mettrai plus jamais les pieds. <rire> pas contente hein. Malgré les bonnes musiques, ah, lui il a kiffé la musique. Le personnel accueillant, la boîte est en elle-même, comment dire, peu chaleureuse. Presque rien n'est entretenu que ce soit toilette, odeur ou le parterre qui colle aux pieds. La boîte est minuscule, si trop de monde nous devons rester debout et ça est très désagréable. Je me suis fait agresser par un serveur oh. Pardon, il m'a frappé avec un verre, j'avais les mains en sang. La sécurité a essayé de m'intimider, le responsable n'a même pas eu le respect de venir. J'ai porté plainte à la police. Des gens drogués, bourrés ou drogués, souvent mineurs, un personnel agressif. Je vous déconseille d'y mettre les pieds. J'ai pas eu les avis Google avant d'y aller, sinon je n'y serais pas allé non plus. Horrible expérience. Boîte de nuit assez cheap. Moi je vais vous dire pourquoi est-ce que j'étais allé mettre une étoile à, ce, à cet endroit. En gros je suis allé, fait, je suis allé mettre une étoile parce que j'avoue, j'avoue, j'ai mérité. J'avoue, j'ai mérité de fou. En gros c'était une soirée, euh, c'était un jeudi, il y avait une soirée techno un truc ça ça. Genre moi j'y vais et en plus à l'époque j'y vais tout seul. Bon, genre euh, je, je sais que j'ai un ami qui Bonjour et tout. Donc quand j'arrive, je suis tout seul. Et genre j'arrive et je vais pour poser ma veste. Tu vois genre je, euh, tu poses tes affaires et tout. Et donc du coup il y a un vestiaire avec un mec à l'accueil qui euh, fait des trucs. Sauf que le gars, moi je suis là avec ma veste en train d'attendre, tu vois devant lui. Et genre il y a des mecs qui arrivent après et genre il les prend mais pas moi. Tu vois Mais genre devant moi. Genre oui bonjour machin. Et moi je lui dis bah écoutez monsieur, j'ai quand même juste ma veste à poser, tenez je vous donne deux euros et après chacun fait sa vie. Et tu sais, il me dit ouais ouais. Ah bonjour monsieur. Du coup venez. Ouais ouais. Et, je et, suis mais genre, tu te fous de moi. tu te fous un peu de ma gueule, quoi. Donc, du coup, le gars, au bout de 10 minutes, 15 minutes à attendre pour rien, à, après qu'il appelle, qu'il prenne des clients devant moi et tout, mais genre, des mecs qui viennent d'arriver, qui, <rire> genre, tu sais pas. Le gars, ouais, il, déjà, ça commençait à me chauffer. Il prend ma veste, et genre, euh, tu sais, à la fois, il fait une sorte de truc qui me plaît pas, tu vois, genre, en mode, tu vois, comme ça. Et genre, moi, je pars, et tu sais, genre, je rentre dans la, donc, je rentre dans la boîte derrière, je pars, ils ont, oh, t'es vraiment un gros connard, tu vois. Et genre, je rentre. Je rentre dans, je rentre dans l'endroit, je fais, 3-4 mètres max Et là je sens une main sur mon épaule Le mec de la sécurité Il m'a attrapé Dehors Oh la défaite je me suis fait virer en 15 secondes chrono dès que j'étais à l'intérieur. J'ai pris un taxi pour rentrer. Et hey, dans le taxi, je suis allé voir le lieu. Je crois que c'est la toute première vie que je laissais de ma vie. Une étoile personnelle de connard. <rire> le rageux. <rire> Zach le rageux. Ne soyez pas des rageux comme Zach. C'est pas cool. C'est pas cool. Je vous fais deux derniers trucs parce que c'est des bons plans énormes. Et ça me fait plaisir de vous les partager. Je suis allé trois fois en trois ans en Corse. J'adore cette île. Et si un jour vous allez à Ajaccio, voilà je vous le dis. Il y a un tout petit truc comme ça. Regardez qui s'appelle l'Iliade. Donc je vais vous montrer où c'était etc. Et c'est... Sur le côté, c'est à une plage, je crois, euh, plage euh, des terres sacrées, un truc comme ça, voilà, plage de la terre sacrée, c'est la plage de la terre sacrée, c'est magnifique. Et l'Iliade, qu'est-ce que c'est C'est un service de location De bateau. Et avec Maï, on voulait faire du bateau. Et je voulais faire du bateau sans avoir à payer un rein. Parce qu'en en fait, si vous voulez, vers Ajaccio, il y a un truc qui s'appelle les îles sanguinaires, si euh, Mathéo peut vous mettre des photos, c'est magnifique. Et en gros, je me rappelle ce truc, l'Iliade, en plus d'être, genre, en fait, c'est une sorte de, de payotte, tu vois, genre, c est, c est, ça, ça, ça peut pas de mine. Mais ils ont des bateaux de qualité, c'est pas cher, le personnel est trop gentil, il t'explique tout, il t'aide. Vraiment, c'est des mecs incroyables. Agréable, c'est ce que je dis d'ailleurs, de superbes personnes, de bons bateaux et un rapport qualité prix imbattable. Les îles sanguinaires sont magnifiques et la crique est un réel plaisir pour se baigner. Foncez les yeux fermés. L'Iliade, c'est vraiment des reilles, c'est des bons de fous. des petits bateaux comme ça. Et puis honnêtement, ces mecs-là vous ont quand même donné cette petite vidéo culte, vous êtes obligé de les respecter. Et pour terminer, si vous êtes lyonnais, pareil, j'étais en ville, je cherchais une pizzeria classique, je tape pizza, c'était il y a une semaine, et en gros, je tombe sur celle-ci dans les pentes, et en fait, c'est un truc qui fait que des pizzas emportées, d'accord Pizza la belle vie. Les mecs ont des putains de notes. Leurs pizzas sont super bonnes. Il y a même un truc halal et tout. Tu te régales. <rire> le seul truc que je dirais... je vous conseille vraiment de le lui regarder. 5... 5 étoiles, 56 avis. J'étais là, wesh, ouais, comment ça, 5 étoiles, 56 avis C'est un truc de fou. Genre, c'est un truc qui fait autant oh, nuit une unanimité, une... Une... Une... Une... Une... Une... c'est incroyable. J'y suis allé deux ou trois fois. Sur les deux ou trois fois, on m'a rarement autant tenu la manche pour que j'aille mettre un avis Google si j'avais kiffé. Si t'avais kiffé, tu mets l'avis Google, s'il te plaît. Mais vraiment, Zach, mets l'avis Google. Et en fait, je t'appelle comment Zach, et maintenant, que je vois un ami Google nommé « Zach, tu je, je reviens, je sais que c'est toi et tout, machin, non, non. » J'y suis retourné. « Merci pour ton avis Google, mon gars !» <rire> c'était trop heureux que je mette vie Google. Donc, je l'ai mis pour leur faire plaisir et aussi parce que, pour le coup, c'est vraiment de la frappe. Donc, si vous êtes lyonnais, Allez-y Leurs pizzas voilà, sont vraiment super bonnes Vraiment je me suis régalé Ils en ont Ça correspond à ce que je vous avais dit Donc ils en ont que 4 ou 5 à la carte Mais les 4 ou 5 qu'ils font sont maîtrisés et très bonnes Je vanne juste parce que j'avoue que Ah non la vie Google S'il te plaît Ça m'avait fait rire Mais en dehors de ça c'est des bons Pizza la belle vie, voilà, ce si êtes Lyonnais, c'est le bon plan de Zach. Ça fait kiffer. Bon et ben voilà les amis, euh, énervé, franchement, on arrive à 20 minutes de règle, je m'attendais pas à ça. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, comme d'habitude, vous me le dites en commentaire. Je suis chaud de vous refaire une, une vidéo à vie Google. Mais en prenant des, euh, des endroits qu'on connaît et qui sont drôles. Par exemple, je sais que Webedia a 4,4 étoiles et genre 200 avis. Et dedans, c'est sûr qu'il y a des trucs drôles, trop marrants, tu vois. Peut-être euh, le V Hive de Vitality, tu vois. essayer de prendre des lieux comme ça qu'on connaît un peu dans, dans le gaming dans Twitch et aller voir les notes que ça dit parce que je suis sûr qu'il y a moyen de refaire une vidéo et d'en faire un truc très drôle. Si ça vous tente, comme d'hab, si vous avez des idées, vous me dites en commentaire. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.